Vous attendez à des soucis C'est qui C'est un protéin. Parfois je me demande si le Normandie est une frégate ou un circambulant. Mais tant qu'il sait se servir d'un flingue...